Hello tout le monde, c'est Lucy Hertz Gaming et aujourd'hui on se retrouve avec la petite Luna Attendez que je vous la montre, si elle veut bien, ici Regardez là Pour un petit unboxing de la Woodbox du mois d'octobre qui est sur le thème Nightmare Donc, voilà la bête Voilà, évidemment, comme vous savez maintenant, dans les Woodbox, il y a le carton qui est réversible. Du coup, euh, je ne le ferai peut-être pas en vidéo, mais je vais vous montrer quand même. Et Allez, euh, oui, laissez-moi trouver <rire> l'entrée. L'entrée, l'entrée, l'entrée. Ah, voilà, parfait. Donc, voilà. Vous voyez, il y a tout ça. Donc, on va piocher. Alors, déjà... Il y a le petit livret avec Woodbox Magazine, octobre 2017, Nightmare, avec la série Stranger Things qui est sur Netflix. Évidemment, j'aurais bien voulu regarder cette série, mais le truc c'est que je n'ai plus d'abonnement à Netflix. Je ne peux plus le payer. Mais sinon, euh, j'aurais aimé. Aimer, aimer, euh, regarder. Euh... Ah bah tiens, il y a la pub pour The Evil Within 2. Pour ceux qui connaissent ce jeu vidéo qui est un jeu vidéo d'horreur que j'ai sur Xbox, mais je pense qu'à un moment, je, je, je, je l'aurai sûrement sur, euh, sur PC, sur Steam. Et moi euh, aussi, je tenais à m'excuser euh, du fait que je parle un peu du nez, parce que je suis encore un petit peu malade. Donc euh, voilà, donc on va piocher au hasard. On va peut-être commencer par ça. Donc, on va commencer le petit unboxing. Enfin, même s'il est déjà commencé depuis pas longtemps. Donc, voilà. Alors, là, il y a déjà. Ouais. Il y a déjà la signe de Batman. Donc, on va aller ouvrir ça. Qu'est-ce que ça peut être, à votre avis Je pense que vous, vous le savez. Étant donné que vous avez sûrement dû regarder d'autres youtubeurs YouTubers comme Sora pour l'unboxing ou Fritz. Fritz, c'est ça. Et oui, donc voilà. Alors, on va voir ce que c'est. Apparemment là c'est au thème du joker. Donc, donc, donc, donc. Voilà. Ah ben voilà. C'est carrément euh, pour faire de la cuisine ça. Regardez. Je... Viens. S'il te plaît, défais-toi. Merci. Voilà. <rire> c'est <C> tombé. <rire> Voilà, voilà, comme ça, hop. Je vais essayer de le mettre directement comme ça. Je crois que ça se fait comme ça. Voilà, c'est ça. Comme ça. Voilà, <rire> c'est Joker féminin. <rire> voilà, on va faire ça vite fait. Hein. Vous puissiez regarder un petit peu. Hein. Voilà. Bon, je vais le garder quand même sur moi. Donc, donc, donc, donc. On va voir Est ce qu'il y a d'autre. Alors, le petit pin's de, je crois, de Jigsaw, Je crois, enfin, le tueur qu'il y a dans Saw. So, je ne l'ai pas forcément regardé ce film d'horreur parce que je n'aime pas trop le so, Parce que je ne sais pas trop mon trip, mais je connais quand même de nous. Voilà. Il est quand même beau ce petit pin's hein. Et puis, évidemment, comme vous l'avez compris, le thème de la Woodbox Nightmare, c'est pour, comment dire, Halloween. Donc, donc, donc, Donc, donc on va continuer. Voilà, continue, continue, Ce que j'ai fait forcément la figurine tout à l'heure. Alors, ça, une petite plaque. Voilà, petite plaque du clown de ça. À mon avis, ça, à mon avis ils ont dû mettre ça. Euh... Ils ont dû mettre euh, cette, cette petite plaque pour la sortie du film là, qui est sorti, euh, je ne sais pas, quelques, quelques, quelques semaines, je crois que je n'ai pas vu, mais je connais quand même... Euh, non Qui est, un, un, qui est un, en fait à la base, et euh, comme vous le savez tous, c'est un, un livre, enfin un roman de Stephen King, pour ceux qui connaissent euh, cet auteur. J'avais lu 2-3 trucs euh, de Stephen King, j'avais regardé un, le film Shining, et j'avais pas mal aimé. Mais en tout cas, c'est sûr que les romans, ils sont un peu quand même longs euh, à lire, hein. mais ils sont pas mal quand même. Donc voilà, alors voyons voir. Alors voilà la petite figurine pop qui est très jolie. Eleven Underwater. le vie. Voilà, Stranger Thing, voilà. C'est écrit là-haut. Oh. Franchement, elle, elle est pas mal jolie quand même. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir. Si j'arrive. <rire> voilà la voilà, petite figurine qui est très jolie mais ça me fait un petit peu penser aux monstres qui a, vous savez euh, les monstres sous-marins après c'est peut-être ça, j'ai pas vu Stranger Things mais en tout cas il est très très joli c'est vraiment quelque chose de très joli j'aime beaucoup faudrait que je regarde Stranger Things un, un jour dès que je regarderai voir si euh, les épisodes directement sur internet ou pas quand j'aurai le temps aussi surtout donc là et voilà. Donc pour finir, je crois que c'est ça. Alors voyons oui, voir. Le fameux t-shirt. Le fameux t-shirt. Alors c'est, je crois, un t-shirt Les Simpsons. On va. Hop là. Si ça veut bien. <rire> voilà. Voilà, vous voyez, il y a Omer, Bart, Elisa. Voilà. J'aime bien le t-shirt, il sympa. Peut-être que... Ouais, peut-être que j'essaierai un jour de le mettre. Enfin, rapidement, peut-être. Et enfin, je voulais aussi vous dire une petite chose particulière avant... Voilà, Ah oui, je voulais montrer avant de vous annoncer quelque chose. Comment Et la boîte. En fait, vous pouvez la changer. Je ne le ferai pas parce que ça va me prendre 1000 ans. Même si à force je suis habituée. Mais bon. Voilà. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, on a. Donc, on va faire un petit avis sur la petite hootbox de ce mois-ci. Donc, on va dire que j'ai bien aimé cette petite. cette petite hootbox là. Ce mois-ci. Qui était quand même pas mal. Évidemment, Luna, elle est là sur le dos là. J'aimerais bien vous le montrer mais ça va être un peu compliqué. Elle est sur le dos là en mode euh, posé. <rire> Donc euh, j'ai bien aimé cette petite boîte euh, de la outbox parce qu'il y avait des choses vachement jolies. Et puis ça m'a permis euh, quand même de voir un peu euh, deux trois trucs. Après Batman euh, je connais un petit peu. Enfin j'ai dû voir euh, Batman il y a très très longtemps. Donc je connais un petit peu vite fait Joker. Donc euh, voilà. Parce que vu que je connaissais Batman, euh, le dessin animé, je crois après, je crois que j'ai dû voir euh, un ou deux films, je ne sais plus trop. En tout cas, voilà, donc, le, le petit tablier de cuisine de Joker. Donc, euh, je dirais que cette outbox était pas mal. J'espère que la outbox prochaine sera meilleure. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Et, et, et Ah oui, la méga, la méga outbox Nightmare, est trop génial. Regardez. Il y a, je crois qu'il y a des figurines d'alien et tout, quoi. Truc de fou. Oh, c'est beau, ça. Il y a des trucs pas mal. Oui, évidemment, The Evil La sortie de The Evil Within 2. Voilà. tablier joker, officiel et exclusif. ouais plaque exclusif. Voilà, c'est une plaque. Oui, c'est pour mettre sur la porte. Je ne pouvais pas le mettre sur ma porte, malheureusement. Richard Charles Simpson ouais et je crois que le woodbox du mois prochain le thème sera fight je crois et il y a des trucs de deadpool faudrait que je regarde vite fait euh... pardonnez moi <rire> j'utilise mon téléphone euh, donc donc donc woodbox on va mettre ça je crois que le thème c'est woodbox fight et il y a quoi dedans histoire que je vous tienne un peu au courant quand même de toute façon vous aurez le site euh, dans la description. Alors fight, il a quoi donc Alors apparemment, ah oui c'est vrai, ah oui ça me tarde trop cette, cette boîte parce qu'il y a des trucs de Zoro Dead. attention, Deadpool et l'attaque des titans. Un, un animé que j'adore. Je l'ai vu mais franchement l'attaque des titans j'adore du coup, faudrait peut-être que je me matte la saison 2 un jour ou l'autre. Sinon, euh, voilà, sinon j'adore Attack de temps. J'aime beaucoup aussi The Walking Dead. Bon, malheureusement, j'ai pu voir que la saison 1 en entière. Donc, euh, faudrait peut-être que je m'y remette un jour ou l'autre. Mais bon, après, le truc, c'est que je ne pense pas forcément à voir les séries. Parce qu'en ce moment, je pense plutôt à autre chose. Je pense plutôt à ma chaîne YouTube et tout. Et puis, euh... ah oui, et je voulais aussi vous faire une, une petite annonce aussi. Il se peut que le 31 octobre, donc mardi 31 octobre, je fasse un live spécial Halloween. Par contre, euh, pardonnez-moi, je serai peut-être pas forcément déguisée. Mais ça, je ferai un live assez long euh, sur un jeu que j'aime énormément depuis oula, depuis très longtemps que je connais euh, presque par cœur. Donc euh, je vous en dis pas plus, vous le verrez euh, au, en live euh, le 31 octobre si euh, il est est fait si j'ai le temps euh, si j'ai rien euh, d'imprévu en tout cas ça y est sûr qu'il y aura un live le 31 octobre sur halloween je verrai de toute façon euh, si je peux si j'ai rien de, de prévu chose comme ça sur ce je vous dis bye bye ciao tout le monde